On avait reçu Ami Karim tout à l'heure, donc cet artiste avec ce, ce texte qu avait, qui est le seul texte d'un particulier gravé aux archives nationales. Donc voilà, l'idée c'est qu'un peu qu'il vienne raconter en quelques minutes un peu son histoire. Euh, comment aujourd'hui on stocke des données euh, aux archives nationales Voilà quel était son parcours, son processus Pardon et en même temps, l'idée, c'est d'avoir une petite discussion participative aussi, euh, parce qu'en fait, dans le 93, donc, il y a les archives nationales, et en même temps, il y a le plus gros data center de France. Et je ne sais pas si vous connaissez le terme du droit à l'oubli. Donc le droit à l'oubli, c'est le droit qu'on ait ces données complètement effacées sur Internet, enfin euh, effacées sur Internet, sur n'importe quel réseau ou infrastructure. Et voilà, c'est un droit qui, qui est en train d'être mis en... enfin en, qui est débattu en France, en Europe, et euh, voilà. Par exemple, aux états unis c'est un droit qui n'existe pas. Donc voilà, Donc c'était un peu l'idée d'avoir cette discussion. Euh, donc voilà, donc, je voulais juste accueillir euh, Ami Karim, donc, euh, artiste sur scène. Voilà. Juste un tout, petit, un tout petit débat, enfin débat, un tout petit au moins euh, euh, sondage. Euh, qui est pour le droit à l'oubli, c'est-à-dire le droit à tout moment de demander que ces données soient effacées d'une du, base de données. D'accord, on est mal parti. On est mal parti, en tout cas, dans la société, mais en tout cas, on est bien parti pour le débat. Donc, euh, Karim, ami Karim, tu veux que je t'appelle comment Comme tu veux. Ok, ami Karim, euh, voilà, donc toi, tu as été aux Archives Nationales, ouais. tu as travaillé avec eux pendant plusieurs mois. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est leur métier et comment on arrive à avoir son texte euh, gravé, enfin, pour euh, l'éternité au moins voilà, au moins, au moins oui. de la république euh, c'est ça euh, voilà, est-ce que tu as une petite... alors en fait, si tu veux, leur métier c'est l'exact contraire du droit à l'oubli eux c'est vraiment euh, c'est eux ce qui les intéresse, c'est de garder en mémoire tout ce qui fait notre histoire et quand je dis notre histoire, alors évidemment on est en France donc c'est l'histoire de France bien sûr euh, c'est à dire qu'ils gardent tout pour qu'on comprenne avec le temps qui avance comment on est arrivé aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que, je ne sais pas moi, par exemple, euh, euh, qu'est-ce qui fait. Déjà, pourquoi, pourquoi est-ce que ça existe, les archives, déjà Tu vois, comment c'est né euh, Pourquoi est-ce qu'au centre des archives, euh, rue des Francs Bourgeois, il y a euh, l'armoire de fer, euh, qui est là, d'où elle vient C'est-à-dire, quand tu as appris tout ça, je vais vous le dire, hein, c'est pas pour. Euh, je vais expliquer, mais une fois une, quand tu comprends ça, tu comprends plein de choses. Moi, quand on m'a appelé pour me dire. Euh, euh, « Bonjour Amicari, mais est-ce que ça, voudrait, ça vous dirait de faire un texte pour les archives nationales ?» J'ai entendu « National », j'ai dit « Ouais, d'accord ». J'ai raccroché, et j'ai dit ah, mais c'est quoi les archives nationales ?» Tu vois Donc je les ai rappelés, je leur dis « Moi, je veux bien, mais vous êtes qui, en fait ?» Et du coup, on m'a expliqué, et ce qu'on vous explique en premier, quand on vous fait découvrir les archives, c'est l'armoire de fer. L'armoire de fer, c'est un truc fou qui a été créé par Napoléon, et euh, en fait, ça, ça, vient, des, euh, ça vient de... Comment dire, ça vient de bien avant lui, à l'époque où on faisait la guerre à tout le monde, bon, comme aujourd'hui, mais c'était plus officiel. Euh, un jour, il y a eu la guerre avec les Anglais. On a perdu la guerre avec les Anglais, sauf qu'à cette époque-là, le roi, quand il partait faire la guerre, il prenait avec lui tous les types de propriétés de ses terrains. Et donc quand on a perdu contre les Anglais, on s'est fait tirer tous les types de propriétés de France. Donc en gros, à ce moment-là, l'Angleterre était française, légalement. Et quand il est re... la France était anglaise. Pardon, la France était anglaise légalement. Donc quand il est rentré, il s'est dit c'est compliqué cette histoire. il Faudrait trouver une idée pour pour faire autre chose. Donc tout d'un coup, on a centralisé toutes ces toutes ces tout, tout, tout, toutes ces feuilles, tous ces titres de propriété. Et Napoléon donc a créé l'armoire de fer pour mettre à l'intérieur les documents les plus prestigieux de l'histoire de France. Donc les titres de propriété français, mais aussi euh, le serment du jeu de paume, euh, aussi le maître étalon. Aussi euh, le testament de Louis XIV, euh, aussi le contrat de mariage de Molière, ou l'inverse, je ne me rappelle jamais. Euh, bref, des textes vraiment euh, importants dans l'histoire de France, des, des textes de Pétain aussi. Euh, bref, voilà, tout ce qui a, tout ce qui a fait l'histoire de France. Mais plus, euh, plus largement... Vous avez des lettres d'amour d'anonymes. Vous avez des correspondances de Napoléon. Vous avez euh, euh, et là pour moi ça a été une vraie découverte les demandes de naturalisation des étrangers en France qui sont conservées et ça pour des gens de ma génération euh, dont les parents ont émigré en France euh, c'est fou parce qu'on a le point de départ euh, de notre euh, identité française quelque part qui, euh, qui est conservée aux archives ad vitam aeternam. Donc c'est beau à savoir, moi je suis tombé de ma chaise quand on me l'a appris, parce que je, pas une seconde j'imaginais que l'histoire les, les, de mon père était conservée euh, dans, à cet endroit-là. Euh, mais c'est aussi des choses euh, bêtes comme euh, un tampon euh, d'un un un, un clair de notaire, c'est euh, euh, parfois des chaussures, euh, parfois des, euh, des notes, euh, des fers des fer à chevaux, tout ce qui peut garder une trace de l'histoire française et conservé. Et euh, ça c'est assez extraordinaire. Et, et du coup quand ils m'ont appelé, qu'ils m'ont montré ça, donc comme je te racontais la dernière fois qu on, quand on discutait effectivement, au franc bourgeois, ce qui est fort c'est que quand vous arrivez dans ce bâtiment dans lequel se trouve euh, aussi le bâtiment le plus ancien de Paris euh, qui date de euh, je vais vous dire une date, une date bidon donc faut pas que je vous la dise, mais qui est, je sais que c'est le bâtiment le plus ancien de Paris euh, se trouve aussi une bibliothèque qui ressemble à à celle que vous pouvez voir dans Harry Potter, c'est-à-dire euh, des rangées, des rangées de bibliothèques en bois, avec euh, des échelles en bois, avec l'odeur de la cire, l'odeur du vieux, l'odeur de l'histoire. Euh, et puis on vous montre des bouquins écrits à la main. En fait, si tu veux, quand Henri IV tenait session euh, toutes les semaines, il y avait un mec qui se cognait tout à la main. Tu vois, il n'y avait pas de sténo encore. Et donc, on t'ouvre ça, et c'est écrit en l'an de grâce 1125, et on te raconte que le pain, il a augmenté, il a augmenté de, je sais pas, c'était quoi la bonne à l'époque, d'un demi-écu, tu vois, mais c'est fou, tu vois, on t'ouvre ça, tu lis ça, et tu dis, c'est complètement fou qu'on ait encore ces trucs-là, en France, quoi, c'est, enfin, tu vois, conserver, qu'on puisse les, les consulter, les lire, alors ces boutons-là, précisément, c'est quand même compliqué pour les voir, mais c'est vrai que moi, je savais pas à l'époque que tous les ans, aux journées du patrimoine, et ben les archives, c'est ouvert au public, qu'on peut y aller, qu'on peut se renseigner, qu'on peut découvrir. Euh, et puis, ben, pour peu que t'aimes la France et l'histoire de France, c'est c'est mille fois mieux qu'un musée, parce qu'un musée, tu vois, c'est quand même euh, euh, c'est centré chaque fois sur euh, une particularité, un art un art, prat... un art particulier. Là, il y a tout. Rien n'est laissé de côté. Tu vois, un musée, on te dit, voilà, moi, je vous montre de la peinture, venir regarder de la peinture, euh, ou de la sculpture. Là, on te dit, viens, je te montre tout. Même ce qui a l'air inintéressant, devient intéressant quand ça a 600 ans. Voilà. Euh, tu vois, une lettre d'amour, tout le monde s'en fout quand ça a 3 semaines, mais quand c'est une lettre d'amour d'un petit paysan dans son cabanon, tu vois, qu'il a envoyé euh, à sa chérie euh, à 100 km, et que ça a pris 3 jours, 5 chevaux, euh, et un hibou pour arriver, tout d'un coup, ça devient super intéressant. Tu vois mais, mais qui décide qui, qui décide de l'histoire en fait dans ce, dans ce euh, cas là C'est ça. Ben, c'est des conservateurs, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont euh, des gens qui sont euh, nommés. Alors la patronne des ou le patron d'ailleurs des archives est nommé euh, par, euh, je crois que c'est le président qui le nomme d'ailleurs, euh, je ne vais pas te dire de bêtises, mais il me semble bien. Et ensuite, il y a toute une équipe de conservateurs, de restaurateurs, euh, et de gens bah, voilà, qui recueillent, euh, parce que les archives, c'est à Paris, mais c'est partout en France aussi, il n'y a pas juste un petit bureau parisien qui décide de tout, il y en a partout, certains sont spécialisés, euh, et du coup, bah, ils, ils reçoivent tout ça, et puis c'est eux qui décident, euh, de ce qu'il garde et puis de quand il n'y a, a plus de place bah, il n'y a plus de place mais en général il garde quand même beaucoup de choses et euh, parce que dans ton texte tu dis il en faut de la place pour garder le temps ouais. et en fait quand il n'y a plus de place qu'est-ce qui se passe bah, On fait un nouveau bâtiment et c'est dans ce cadre là que... alors ils, en fait ils ont acheté, donc, le, ils ont acheté le terrain euh, effectivement à Pierrefitte qui est collé à Paris 8 euh, et il me semble le terrain d'en face pour dans 20 ans quand ce sera devenu trop petit à cet endroit là bah, continuer euh, et pouvoir étendre le bâtiment et euh, voilà quoi, continuer, à, continuer comment dire, à conserver tout ça. Alors ce qui est extraordinaire dans le bâtiment de, de Pierre Fitte, qui a, été, euh, qui a été dessiné par un Italien, euh, c'est que tout se trouve, cest le bâtiment que tu peux voir, c'est les archives, il n'y a rien au sous-sol. Parce que avant il y avait des marais, c'était des terrains inondables, c'était compliqué. Donc ils ont dû trouver une façon de tout conserver... Euh, hors sol, et donc le bâtiment, le bâtiment en lui-même est une sorte de coffre-fort énorme, euh, à l'abri des intempéries, à l'abri des changements de température, à l'abri de l'eau, à l'abri de l'humidité, c'est vraiment splendide. Donc il y a des mesures de euh, sécurité euh, extrêmes ah, ouais. pour regarder... Euh... Ah, il y a limite une caserne de pompiers à l'intérieur du... Euh, du bâtiment euh, qui est là euh, tous les jours quand tu passes devant, euh, on se croirait devant un, un, un, comment dire, un bâtiment de la Brinks, il euh, y, y a des caméras partout. Euh, je pense que c'est plus dur à braquer que, euh, que la Banque de France. Et euh, en termes de postérité, c'est mieux qu'un disque d'or, non Pour moi, tu veux dire bah, Oui. Ah, pour moi, c'est ouf. Ah, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Oui, oui, effectivement. C'est-à-dire euh, que non seulement mon texte il a été archivé. C'est-à-dire que les restaurateurs en ont fait une archive, reliée en cuir, tu vois, c'est magnifique. Et en plus, ça a été mis dans l'armoire de fer. L'armoire de fer, c'est... Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est... Quand tu l'ouvres, tu vois, il y a des petites étagères, il n'y a pas grand-chose, et puis il y a moi. Tu vois, c'est quand ils m'ont dit, ça va dans l'armoire de fer, je te promets, j'ai pleuré. C'est, C'est extraordinaire, voilà. C'est extraordinaire, et si tu veux, pour un mec issu de l'immigration comme moi... Euh, à qui on parle d'intégration H24 Alors que moi, je suis né à Saint Denis, j'ai grandi à Saint Denis, j'ai vécu à Saint Denis. Moi, je suis français, tu vois. C'est, je, suis... je suis même, je suis franchouillard, même si tu veux par là, tu vois. C'est. J'ai vu, j'ai vu. <rire> ouais, c'est, tu vois. Moi, je suis voilà. Et si tu veux, c'est vraiment le. Euh... Si tu veux, c'est la reconnaissance euh, ultime de ton pays quand tu fais le travail que je fais moi. Voilà. Mon travail à moi, il est d'écrire, il est de témoigner euh, de ce qu'est euh, mon quartier, mais aussi euh, ma ville, mais aussi mon pays en 2017, tu vois. Et, euh, et voilà, les, si tu veux, c'est la reconnaissance, ouais, c'est sûr qu'il a... Alors les disques d'or, c'est bien parce que ça ramène les sous, tu vois, mais la postérité, c'est magnifique. Bah, y a pas plus... Tu peux pas être plus intégré que de finir aux archives nationales quand même As raison, mais le problème dans ta phrase, c'est que tu me dis je peux pas être plus intégré. En fait, si tu veux, le problème c'est que j'ai pas à m'intégrer. Moi, je suis, je suis intégré de, de fait, puisque je suis né ici. Moi, je suis né français, tu vois. Je suis, je suis pas comme mon père, si tu veux. Mon père, il arrive en France, il était, pas, il était pas français, il a dû demander la nationalité. Moi, je suis né avec mon passeport, tu vois. C'est je, je suis d'accord avec toi sur le sujet, mais ce que je veux dire pour tous ceux qui parlent d'intégration, ah, c'est voilà, euh, les ah, archives bah, ça... nationales, c'est le, le top. Ah, bah, top est le... Et donc là, tu un pull Georgetown, ouais. euh, c'est c'est euh, pourquoi parce qu'il est beau. Ah, c'est pour ça. Okay. <rire> c'est parce que j'ai donné des cours. À... Voilà, parce que ça t'a emmené où, justement, ce. Alors, ouais, c'est vrai que j'ai eu, eu du bol. En fait, j'ai eu. En fait, un jour, il y a un tweet qui passe en anglais, et dessus il y a marqué :« J'ai raté mon test de français, quel dommage. Mais heureusement, ma prof m'a fait découvrir Atami Karim. Donc, je reçois le tweet. On dirait que je vais continuer à aimer le français. Alors moi, je, renvo je renvoie un texto, enfin euh, je renvoie un tweet plutôt, et je dis « Ah, c'est cool, euh, mais, euh, mais comment tu me connais ?» Et là, la nana me dit « bah Écoute, euh, je suis élève à Georgetown et en cours de français, on étudie tes textes. » Franchement, tu sais, les archives Georgetown, tu sais pas, je te jure. Parce que c'était... Euh... Bon, moi, j'étais super fier, donc euh, j'ai dit à la fille « bah Écoute, c'est est, est top, est-ce que tu pourrais me donner le nom de la prof euh, qui, voilà, qui vous fait étudier mes textes, que je puisse la, la remercier, parce que c'est quand même... Euh... » Tu sais, c'est pas tous les jours que quelqu'un estime que ce que tu fais est suffisamment intéressant pour être étudié. Du coup, j'ai envoyé un mot à la prof pour la remercier, et puis en lui disant, voilà, bah, voici le deuxième album déjà, parce que tu connais que le premier, et merci beaucoup d'avoir euh, trouvé qu'il était suffisamment intéressant pour le faire étudier à tes élèves. Et par ailleurs, comme je vais au Québec tous les ans, si un jour c'est possible de descendre à Washington pour te rencontrer, et tes élèves, toi et tes élèves, je viendrai avec plaisir. Ce à quoi elle m'a répondu, c'est une très bonne idée. Euh, du coup, euh, je vais te faire venir, et donc je suis venu et je suis resté un mois euh, à Washington, et donc j'ai donné des cours euh, à Georgetown, à American University, à Georgetown Prep et euh, au lycée français, au lycée international. Et t'y retournes là, bientôt là. Et je repars en avril. Hein. Voilà, C'était extraordinaire. Ben, félicitations. Ben, merci beaucoup. Ah, félicitations à eux de t'avoir. Hein, oui. Voilà. Euh, moi, j'ai une question. Donc, pour revenir sur le débat un peu, de, justement, qu'on avait sur la soutenabilité du numérique. Donc, le rôle des archives, c'est de garder l'essentiel. C que le... ouais, c ça. Ouais. en fait le rôle des archives plus que le musée si tu veux c'est de garder l'histoire sans considérer que des choses sont plus importantes que d'autres, c'est à dire que, par exemple tu vas au Louvre et on comprend complètement la démarche hein, mais au Louvre, euh, bon, bah, as la Joconde qui est le, le, le point d'orgue de, de, de ta visite mais tout ce que tu vas voir au Louvre sont des œuvres d'art inestimables euh, pour lesquelles euh, on, bah, c comme son nom l'indique on peut pas mettre un prix dessus tu vois. Voilà. les archives c'est pas ça les archives, on considère que tout ce qui fait l'histoire de France est important, mérite d'être conservé et surtout mérite euh, d'être euh, euh, archivé avec un numéro euh, précis. Ce qui, fait, ce qui permet aujourd'hui, où on numérise justement toutes les archives, euh, quand tu cherches quelque chose, tu vas sur le site des archives et tu peux retrouver par numéro de référence tout, absolument tout, euh, bah de, de, de aujourd'hui à je sais pas 1000 ans en arrière. Ce qui a fait l'histoire de France, euh, même des déchets, des détails, des lettres d'amour, j'ai vu, vu vraiment des choses qui étaient émouvantes parce que, euh, euh, que censées pas être intéressantes et en fait étant passionnantes. Et dans Milan, on n'a que des archives, en fait. Tous les bâtiments publics sont des Alors, archives vrai, et, voilà. et on fait comment Les Alors, gens dorment dehors et on met les textes à la place fin... Alors, c'est sûr que c'est un souci. Euh, c'est sûr que c'est un souci. Après, je pense que comme, et c'est là où on va arriver sur, sur, sur ton sujet à toi plutôt, euh, comme le droit à l'oubli, tu vois, ou alors la, ce que tu me disais l'autre jour à propos du fait qu'on archive trop de choses et que tous les ans, euh, tu m'avais dit le chiffre, combien on archivait ouais, En fait, bon, c'est un, un chiffre d'IBM qui date de, de 2013, mais il peut s'appliquer à peu près maintenant. Tous les deux ans, on produit autant de données que toute l'histoire qui a précédé. Voilà, donc c'est juste pour vous donner un peu la, la, la, la, la folie, ou en tout cas la la, la data voilà, euh, la donnée euh, voilà auquel on, auquel on fait face, quoi. tous les 2-3 ans on produit autant de données que ce qui s'est passé avant quoi. donc euh, voilà et du coup c'est pour ça que je pense que, et d'ailleurs c'est ce qui se fait aujourd'hui quand je te dis, il gardent tout euh, et, et je dis ça, mais je veux dire si jamais ils trouvent 12 millions de lettres d'amour tu vois euh, du 12e siècle je pense pas qu'ils vont garder 12 millions mais c'est important d'avoir des des, des, tu sais, des samples tu vois de de chaque, euh, de, de chaque chose de, de chaque époque de, de, de l'humanité et je pense que effectivement tu as raison on va arriver à un moment où il y aura trop de données à garder trop de choses à, à garder et où bah, ce sera le rôle des conservateurs de dire voilà on garde ça parce que c'est impossible de se passer euh, de, du témoignage que ça représente. Et puis, bah ça, on n'est pas obligé de le garder parce que ça fait doublon, parce que euh, c'est pas important, enfin c'est pas important, parce que c'est moins important. Euh, oui, je pense effectivement qu'on ne pourra pas faire l'économie un jour. Et je pense aussi que d'abord, il y a plein de choses qui vont d'elles-mêmes euh, disparaître, tu vois, des feuilles trop, trop vieilles, des, des, des dossiers qui auront, qui auront été trop euh, manipulés et donc qui seront euh, plus consultables. Et aussi que pour parer euh, à cet éventuel euh, choix cornélien qui sera de dire ça on ne garde plus c'est aussi pour ça que les archives aujourd'hui sont, sont, sont dans un gigantesque chantier de, de, de numérisation de, tout, de toute leur collections qui prend un temps monstrueux euh, mais qui va être aussi une des réponses au on ne peut pas tout garder d'accord, moi, moi le dernier point que je voudrais euh, aborder euh, c'était justement sur l'aspect euh, euh, aujourd'hui, enfin notre cerveau aujourd'hui, il se souvient de quasiment rien. En fait, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, les couleurs, les chaises, l'ensemble de ce que vous avez vu, les, les logos, tout ça, euh, votre cerveau, il, il enregistre tout ça, mais il, il oublie 99,99% ,99 de tout ce qu'il voit. Il retient que l'essentiel. Et voilà, moi, ça me fait vraiment penser aux archives. Parce que si on retient tout, si on n'arrête pas de tout retenir, euh, voilà, les gens qui retiennent tout, c'est une maladie, ils sont extrêmement lents, ils ont du mal à parler, ça, ça devient un problème social. La capacité à oublier c'est la capacité à être rapide, c'est la capacité justement à avoir des choses fraîches et à s'en souvenir. Donc voilà, et moi ma question que peut-être on pourra poser, leur, leur, euh, voilà, parce que là au niveau de temps on est, on est fini, mais c'est justement aux, aux USA le droit à l'oubli, si on a fait un problème quand on avait 20 ans, et on a 80 ans, 60 ans après, et eh ben voilà, on n'a pas le droit d'oublier, voilà, on reste, on, on, le passé euh, gouverne, et voilà, et donc euh, c'est un débat en tout cas que j'aimerais avoir dans une autre conférence sur droit à l'oubli, euh, par rapport à devoir de mémoire voilà. où est-ce que, justement, qu'est-ce qu'on a le droit d'oublier qu'est-ce qu'on a le droit de souvenir Ami Karim, je te remercie beaucoup pour ce témoignage merci, à toi. merci on peut vraiment l'applaudir